Salut les amis Salut tout le monde Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube et là, on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo pas de relation sexuelle. Avant le mariage. Avant le mariage, oui. mariage c'est ça. Et comme promis, je suis avec mon époux. Bonjour, je m'appelle Francis, je suis l'époux du cavalier. faut montrer la preuve. Oh bon, regardez mes frères. Regardez, <rire> c'est à moi. Voilà, donc euh, voilà, nous sommes mariés. Euh, depuis combien de temps qu'on se connaît ça fait 7 ans qu'on se connaît, si ça fait un mois qu'on est marié. Oui, on est des très jeunes mariés. Très très jeunes mariés. Voilà. Euh, Est-ce qu'on a eu des rapports sexuels avant le mariage Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez été tenté Bien sûr, on était tenté. En tant que jeune dans ce monde, on, voilà, on était tenté. De mon côté, euh, quand je suis prêt, quand j'étais près de Caroline en tant que célibataire, j'étais tenté parce que je la considérais comme la femme la plus belle du monde. Je la considérais Je la considère toujours. Monde. <rire> voilà. Moi aussi, j'ai été tentée. Voilà. Comment faire pour résister à la tentation Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que j'ai fait <rire> Moi, je me suis impliqué à l'église, dans tout ce qui est service à l'église. Et aussi, il y a eu le sport. Il y a eu aussi euh, des études. Ils aussi. m'ont aussi aidé à, à fuir la tentation. Et voilà. Et, euh, la prière de aussi. La Fui. et la tentation fuir la prière euh, très important ouais la prière c'est sûr et moi qu'est-ce que j'ai fait euh, je me suis donné une personne euh, à qui je devais rendre des comptes pour le coup c'était mes parents je voulais pas les décevoir et euh, donc voilà je me suis fixé une personne à qui je devais rendre des comptes et aussi j'évitais de me mettre sexy devant Francis je mettais pas des décolletés qui m'arrivent au nombril ou des coco shorts euh, pourquoi on a accepté de se soumettre à ce principe Tout d'abord par crainte de Dieu et aussi pour être un bon témoignage pour, euh, pour les jeunes et pour nos prochains, par exemple. Oui, voilà. Et euh, surtout par obéissance. Surtout par obéissance à Dieu. Dans la Bible, c'est dit que Dieu préfère l'obéissance à, euh, à des bonnes actes. Oui, au sacrifice et tout ça. Ouais. On va vous mettre le verset. Et donc par obéissance Adieu. Qu'en pensez vos amis de, votre, de ça well, Mes amis de mon côté, il y a beaucoup qui ont été surpris. Ça, voilà, donc, donc tu disais que c'est quasiment impossible. Alors que moi j'ai montré que notre Dieu est un Dieu de possible. Il est capable de tout faire. Il y a d'autres qui m'ont encouragé. Oui c'est bien, comme ça. Il y a d'autres qui trouvaient ça complètement extraordinaire. Et c'était aussi un moyen. Débile, bien sûr, mais c'est n'importe quoi. Il est fou celui-là quand tu nous racontes. Il y a aussi euh, d'autres qui m'ont encouragé et c'était aussi un moyen pour moi de le parler de Dieu, de témoigner. Ouais, voilà. Euh, moi de mon côté, euh, les filles disaient, oh c'est trop mignon, Mais là, là, là, là. Voilà, je sais pas, dans côté des filles, euh, ça va quoi. Euh, Est-ce qu'on n'avait pas peur que sexuellement ça ne fonctionne pas Non. Et ça ne m'est jamais venu euh, à l'idée de, voilà, de penser ça, que ça ne fonctionnerait pas sexuellement parce que de base, ce n'est pas ça qui m'a plu chez elle. C'est plutôt sa façon d'être, sa façon de se comporter devant les gens, ses capacités intellectuelles par exemple, et surtout sa relation avec Dieu. Voilà. Et. Euh... Moi non plus, je n'ai pas pensé à ça, euh, Français, il me plaît physiquement, il me plaît mentalement, c'est un homme, je suis une femme, je ne vois pas pourquoi ça n'aurait pas fonctionné tout simplement. Voilà. Est-ce que ça vaut valait le coup d'attendre? Bien, bien sûr que ça vaut le coup quand même, ça, ça vaut beaucoup le coup d'attendre. D'un côté je me dis je suis le seul mec, le seul mec sur la planète, sur l'univers, dans le cosmos et partout ailleurs, qui a connu ma femme. <rire> Voilà et moi aussi je suis contente de me dire qu'il n'y a qu'un seul homme qui m'a connu Le premier et le dernier ah ben. Et euh, aussi je me dis qu'on obéit à Dieu tous les deux et c'est cool Que voilà on sait que Dieu va nous honorer pour ça Bien sûr Et Dél a déjà commencé Déjà déjà c'est vrai Et euh, du coup voilà la vidéo s'arrête là mmh. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'on aura répondu aux questions qui sont venues le plus souvent. Et euh, voilà, on fait plein de bisous. Et voilà. <rire> et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vert, oui. s'il vous plaît. Si vous avez aimé, vous appuyez sur le pouce vert. <rire> ok, et partagez vert, la non, vidéo. c'est bleu. Hein? C'est bleu, c'est pas vert. Ah oui, en effet. True. Frères, vous appuyez sur le pouce blueberry. bleu Non c'est pas bleu, tu t'es trompé C'est quoi chérie oh, C'est pas orange. C'est bleu. C'est orange. Non, c'est pas orange. C'est orange. Frère, mais qu'est-ce que c'est orange, frère Vous appuyez sur le pouce orange. Orange. C'est pas orange. Frère, appuyez sur le pouce orange, orange, orange, orange, orange, orange, orange, orange, orange.